Ah moi général Non tu peux pas. Ah ben bah voilà tu peux nouveau recouper vas-y allez. Armite! Tu sais que t'as la même tête qu'un lingot de fer Naïs C'est vrai Merci. De big Attends. giant boobs. Ah oui regarde y a une y... non un boots <rire> les gros seins là le... <rire> Les gros ins, non c'est les gros yeux. Ta prends-moi l'orteil lèche moi l'orteil. <rire> Ça fait longtemps, je sais, je suis désolé Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien On se retrouve enfin pour le L'ultime, l'ultime dernier épisode De Diversity, bien sûr, avec euh, Dragon Alpha et, et Cré... Euh, Anaïs, Anaïs, oui, parce que le boogie Il est jamais là, mais c'est pas grave, Créo, on t'embrasse, je te kiffe Fais-moi l'amour et pète-moi le fion Je rappelle évidemment que Diversity est en partenariat avec WMG Serve que je remercie énormément Je vous rappelle serve c'est la base, base, base Pour les serveurs Minecraft, clairement, vous pouvez y aller Les yeux fermés, voilà, le lien est en description Et vous avez 5% de réduction en passant par ce fameux lien donc c'est le coupon MCOLO, n'hésitez pas à l'utiliser Il n'y a pas que des serveurs Minecraft, il y a beaucoup d'autres choses Donc n'hésitez pas à faire un tour, le lien est en description Bon visionnage, régalez-vous, c'est que de l'humour, c'est que de la bonne humeur Et d'ailleurs je suis sur Madventure mais croyez pas que... Voilà, c'était juste pour que vous me voyez Mais croyez pas que, quoi que ce soit Désolé pour le faux espoir Et, et n'oubliez pas le like aussi C'était une galère, euh... enfin c'est toujours une galère Et je c'était une galère parce que vous arrêtez pas de nous foutre des bâtons dans les pattes aussi euh... <rire> Ah oui c'est vrai aussi peut-être Ça me donne déjà pas envie, J'avais zappé. Et... Attends, attends, attends, parce que du coup on n'était pas arrivé jusque là encore. Bah il faut descendre, ouais Allez, ah. c'est parti. Ah c'est... C'est gênant. Ah c'est peut-être pour remonter en fait. Euh... Ah bon ah. ah bah oui, peut-être, ouais. Mais quel est l'intérêt de ce truc Voilà. Shape. Ah oui, non, il faut euh... vraiment descendre. Non mais attendez, moi je suis... Bonsoir. Bonsoir. Allez <rire> <rire> oh, putain, je crois que ça te <rire> <rire> D'accord. Et en fait, on est de nouveau le point que, de départ. Je truc t'allais te fracasser. Bah ouais, regarde, c'est de là qu'on est venu. Ah, ah bah non. oui, mais regarde, il faut monter là. Oh, putain Oh là là. Oui. N'importe quoi. Ah bah oui. Ah bah oui, effectivement. Parce oh, qu'on est débile. vraiment un peu teubé. Hein. Oui. Il y a encore un coffre, là. Ah, useless flavor item. Oh, je les prends, je sais pas pourquoi. Hein. Euh, là, il faut monter là, là aussi. Je récupère... hein. je... Ouais. <rire> -y. Ah, il y a un coffre avec une name tag. C'est écrit... C'est écrit... Ouais. C'est écrit... <rire> Ouais, oh, ça va être un easter egg. Chiche. Chiche. Il Ah, Chich. y'a un bouton. Ah, bah voilà. Ah, don't blow it. Tu vas t'amuser, Anaïs, tu vas voir. Oh, bon, j'arrive, j'arrive. Ça, ça a l'air déjà pas mal. Il faut pas l'exploser, d'accord. Sinon, tu vas faire quoi, mon ref Qu'est-ce que tu vas faire Bah, du coup, faut faire quoi Faut les amener euh, sur. Ah oh, pardon. Ah, faut les amener sur Alors. chaque truc. Oh Oh putain, on est mal barré. Ah, ouais, bien vu oui, ok, d'accord. Attends. Oui, vas-y. Voilà, bouge pas, regarde. Voilà, bah non. Oh, mais bah t'es gentil. Oui, voilà, et il faut le mettre sur l'autre. Voilà. <rire> oh, euh, c'est oh, pas très facile. Allez, va là-bas, toi. Hop. Ah, <rire> je, il fallait essayer. <rire> il, veut, il veut pas. Non, il veut pas me regarder. <rire> ah non, parce que là, il est l'agro sur moi, donc justement... Euh... Alors, vas-y, renvoie-le. Non, mais non. Ah bah merde, mais bah est non, du coup, je suis C'est cool. <rire> dur. Hein <rire> la phrase m'a fait rire. Bon, allez. Ah oui. Ah, oui. Oh. oh, trop drôle. Il faut juste que vous coordonnez les filles parce que le problème c'est que. Ouais oui oui ouais Ouais parce que là Alors, vas-y, envoie-le Mais non Merde Ce que je vais faire, je vais le. Bah non j'allais dire je vais le taper. T'es prête Voilà. Ok, là il te suit. Et puis là faut que tu viennes. Alors ouais, et après. Tac voilà. Et. OUI OK C'était bien ça Vous êtes des boss. Allez Ensuite Il a. non c'est pas grave. Du coup il a l'agro, il a gros il a l'agro sur moi Ouais Donc euh, vas-y Mkolo, envoie le de l'autre côté ou Anaïs C'est Mkolette. <rire> <rire> Allez faut qu il faut que quelqu'un vienne le taper là <rire> Et ben voilà Oh non Oh ah, putain Oh non Oh putain faut pas qu'ils explosent en fait Bah oui Bah non Bien vu Attends, parce que là, voilà. j'allais le taper mais... Attends voilà. je le tape Non mais putain. non va pas être <rire> Ça fait okay, que ça attends il a... Il a grosse sur un je crois. Ah. Ok. Alors. Bah. Vas-y. Attends, viens, Fout oh, Fous de ma gueule. Non, mais <rire> Complètement con. Je crois qu'il a grosse sur toi, un mais... peu non, mais attends, il y a des moments où on le regarde juste un peu de travers. C'est est ouf. C'est ouf. Euh, saute sur la case là-bas. Oui. Non, parce que. Attends, vas-y. Vas-y. Si, si. Voilà. Vas-y. Et maintenant, quelqu'un. Enlève-toi, enlève Dragon Alpha. Saute. Bah, non, mais t'inquiète. balance lui je saute. Ok. Super. Voilà. Allez, plus qu'un! Prête? Vas-y! Saute! Non, c'est quoi cette non. connerie? C'est bon, oh, bon, bon, ça bon, a marché! Ok! Et, et, par contre, oh. moi j'ai deux tensions! <rire> par contre, on est pas censé le faire avec l'arc du coup? <rire> bah ouais, <rire> mais. J'ai l'impression que les dégâts de recul, ils étaient vraiment pas bon. Oh, oui, ils te tiré dessus! Eh bah voilà, numéro de ah, niveau 4. The flow. Et franchement, t'as de la chance, Anaïs, parce que les autres niveaux ils étaient horribles! Hein. Oh, ouais, putain. Ah, en fait, on peut placer de l'eau sur le gravier, je crois. Ah, bah, il faut monter tout bêtement. Oui bah, oui. Oui, bah, c'est bien. On peut placer. Ouais, voilà, ouais. Moi, je suis pas au courant, je comprends rien. Mais il faut tenter, euh. Ah non. Non, mais. D'accord. Non, non. C'est bon. Vas-y, vas-y, vas-y, je laisse. Merci. Connerie. Ah Ah Faut que tu redescendes et prennes prendre un autre saut. Bah je peux peut-être en piquer. Voilà. Bah oui du coup. En plus le, le saut il s'appelle saut de gravier. Hop, euh, Je sais gravier. pas ce que j'ai activé, mais. Ah oui j'ai activé une ah échelle. Oui. D'accord. Je suis trop con. Cool. <rire> j'essaie de comprendre pourquoi c'est écrit saut de gravier. Bon, allez. Faut que je me remette à Minecraft ouais, ouais. moi. Hein. Ouais ouais ouais je pense que là c'est pas qu'un problème de Minecraft ça. Ah bah d'accord. Oh. <rire> c'est compliqué là. <rire> oh oh, putain. <rire> Attends mais si on y okay, met okay. là au dessus ça peut pas aller des deux côtés. Euh si si je pense. Ah oh bah. Ouais c'est bon. Donc okay. il suffit de ramper. Ah <rire> C'est bon c'est bon c'est bon vous volé mon eau encore. <rire> oh oh Bien joué! Oh! Ah. Okay. On Ok, du coup on active le checkpoint. Ouhou yes! Au oh, Frosty Kitchen! A girl in the kitchen. Hein? Hein? Tiens, prenez une soupe! Euh... C'est bon la soupe. Tiens, Anaïs, bah, ouais. je chauffe bah, de soupe. Je sais pas, pas la manger. Faut que tu prennes des forces. Ah! Je peux grandir. <rire> Alors? Down to the attends, wire. Eh hein. mais grave hein. vraiment hein. Je comprends pas pourquoi on a galéré autant, c'était tellement dur avant. Alors attends, parce que je t'ai pas tu là. C'est ça. Suivre. Ah non mais c'est sûr. <rire> faut faire quoi faut shooter le... la laine qui est pote là. Mais faut. Voilà. Et voilà. Et quoi ah ah. Et avec ça tu peux casser la laine. Ouais. Moi je vous apprends Minecraft. Ah voilà. Ah ah bah voilà. Quoi <rire> Mais c'est quoi ce bordel Bizarre Oh. Alors attends, parce qu'il faut suivre... Euh... Euh, ah, attends, a... attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends, j'arrive pas à suivre du coup Merde Alors attends Bah là y'a de la laine là deux. tac, tac, tac, tac, tac, hein? tac, tac, pour moi c'est celle-là Ah mais y'avait des nids. Est-ce que t'as compris ce qu'il fallait faire euh... Bien <rire> sûr, colonneau. bien sûr, faut suivre euh, le truc blanc peut-être euh, Pas le truc blanc, le truc vert <rire> Vert voilà, Ah oui non, je pense que, que c'est celle-là ouais Ouais d'accord Ouais Ah c'est rigolo Vas-y, vas-y Anaïs, je te laisse le... <rire> Les odeurs <rire> Eh bah ben, c'est pas ça Ah bah, Merde Ah oui d'accord, non, bah j'ai rien compris <rire> oh, putain. <rire> Ah putain il est trop con, M-Colo Wouah Ah Ouais Oh vite, on a Mais une minute On a ouais. une minute Oh je suis désolé, j'ai déclenché un truc trop tôt. Super. Qu'est-ce qu'il faut faire, merde, attends. Super, vas-y, chez moi culpabiliser. Mais j'ai même pas eu le temps de lire le livre qu'il y avait à cause de toi. Quoi, il y avait un livre Mais oui. Oh mais putain. Alors le bon fil, attends, le bon fil passe exactement sous trois autres fils. Ok, c'est le mauve. C'est le mauve. C'est le mauve. Faites-moi confiance, fonce. Foncez oh Il finit... Mais attends, mais il y a plusieurs trucs Ah <rire> Non, non, mais attends, là, il va falloir qu'on recommence. Hein. Non, non, non, vite, le bon fais fou, le mauve Non, non, non, non, il non, non, va falloir qu'on recommence. 3... Mais dans euh, tous les 3 cas... Trois endroits après où ça commence... Ouais Euh... Et si c'est le mauve, je vous jure. C'est quoi cette phrase Le bon, le bon oh fil... On fond, j'ai tenté, j'ai tenté, il ne restait plus, il ne restait plus rien. Bah, t'as raison. <rire> t'as fait le mauve bon. ou pas Euh, non. Putain, mais bah, attendez avant voilà. un... de rentrer, bon sang de bois Ouais, mais tu m'écoutes pas. Ça... Mais je... Non non j'ai fait le j'ai fait le vert clair. Eh ben le oui. bon le bon film n'est pas sur le sur le.. au, au plafond, oh il est par terre. Oui oui c'est le mauve. Bon on essaye de voler Voilà bon. <rire> au moins j'arrête de vous casser les couilles. Voilà. <rire> elle n'est pas.. C est, c est quoi, elle, elle, elle, mais écoutez, elle n'est pas pas, oui, pas. Pas. En gros c'est l'un. Donc bah, elle est au plafond quoi. Elle n'est pas ouais. pas au plafond. Elle n'est pas pas pas pas En fait, vous voyez ce que je veux dire ou pas J'arrive pas à dire en français. Oui oui oui, oui oui, non mais oui, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Donc probablement que c'est comme plafond. le moment, ça fait plus quoi. Ouais, ouais, oui, ouais. Elle n'est pas pas au plafond, ça veut ouais, dire voilà, qu'elle oui. est au sol quoi. Par exemple. Coup, Donc là, je... Ouais, par contre du coup, c'est pas le orange parce qu'il passe euh, juste au-dessus de deux fils, mais pas trois, pas pas trois fois. Mais comment euh... vous avez vu la cisaille C'est pas le jaune Je <rire> <Non>, mais... <rire> <Au secours. rire> Je suis créo aujourd'hui. Ça peut être ça le, le le le bleu. Le ah ouais. jaune aussi. Ah je suis pas morte. Moi aussi. Ah, Voici. <rire> ah non, tu, tu parlais du bleu en dessous là Non du bleu au dessus. Bah oui. Non non non. Ah, ah ouais t'as ah merde. Parce que je pensais que c'était. Bah non. Regarde le bleu au dessus, il passe par dessus que par dessus deux fois. Ah oui oui oui. Mais au pire ça mange pas de pain, hein, c'est la huitième ouais. fois qu'on meurt. Le le vert en haut On l'a essayé le rose ou pas Non. Mais vous avez rien essayé aussi allez. Mais ferme <rire> Ouais mais le rose d'au-dessus moi je croyais Allez faites le rose d'au-dessus Mais, mais ah. C'est violet Oui mais je m'en fous violet rose je voulais pas puis parler ça sera, méchant dit ça sera pas bon parce qu'il passe au-dessus et en dessous euh, deux, deux fois C'est pas grave Faites-moi confiance Faites-moi confiance Le orange, Le violet le or J'ai dit l'orange Non je... c'est parce que j'ai dit l'orange L'orange je... <rire> confondu, je sais mes, mes couleurs là, mais, mais je crois que l'orange le, le l'ai déjà tenté je crois non. Regardez, regardez dans le chat euh... Non, non, il n'y a pas orange. Pas ah, du tout. Putain, mais je crois que c'était orange, mais je l'ai pas fait. Bah oui, c'est ça, mais je vous le dis depuis le début que c'est orange. Voilà, c'est ce que je vous dis depuis le début. Bah, mais c'est vrai Je pensais que... Je suis vraiment une putain d'abruti dans ma tête, j'étais à votre balle, let's go, c'est bon, c'était fait déjà. Ah mais Bah je pensais voilà. Je qu'on l'avait déjà fait, Eh oui, bah il faut écouter le chef. Mmh. Ouais. Oui, bah... Bon, allez. Dis le chef, il a proposé rose, magenta... Mais non alors. Ah. Mais GG quand même. Merci. T'es mec qui sert moment. Euh, oui, non, mais, au moment faut quand même rendre euh, à César ce qui est à César. Au. Oh. Au. Oh. Alors. Oh. Oh. Tu peux oh. te s'il te plaît D'accord. Et dans Oh Ah ouais, mais gang bang hein. Voilà, j'ai je... éteint un système. Voilà. <rire> je de... j'ai fait comme toi, j'ai tracé Ralphion. Ah non ça a pas été un système, d'accord. Alors ça l'a éteint de ce côté là. D'accord. Ah par contre ça je pense pas qu'on va l'arrêter avec des. Euh... <rire> <rire> ah tu peux y aller, t'inquiète. <rire> <rire> ah l'anulos. Ferme-la. Mais, oh, tu as pas commencer <rire> T'as de la chance. Non, non, oh non. Oh non. Non. Oh, non, oh, non, non oh, oh. Aïe, aïe, aïe, attends, attends, attends c'est quoi ça Aïe, aïe, aïe, mais wesh. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Ah ouais. C'est pas comme ça qu'on fait du pole dance. Hein. <rire> <rire> J'aurais pas dit mieux. Par contre euh... Ah voilà. Oh là oh là <rire> Ça m'a surpris là <rire> Oh c'est incroyable J'adore ce jeu C'est marqué qu'on qu va mourir Mais <rire> oui Mais comment on devine Wouh C'est incroyable Je bande. Oh faut que je montre oh, faut que je te montre un même, qu'est-ce qui m'a fait rire ah. Attends, je vais te l'envoyer tout de suite. Vas-y. Après moi c'est mon humour oh. Euh, oh. <rire> <rire> <rire> <rire> oh Oh putain non mais. D'accord. Ah faut aller sur les noirs. Titre. C'est trop... <rire> <rire> ah, par contre là faut qu'on. Faut qu'on y aille un, <rire> par un parce que J'suis mais je suis vraiment une boutique! Mais! J'adore vous voir galérer! Mais je bouge pas et puis je prends quand même des dégâts! Ah! Ah ok, orange! Vert! Orange! Ah non! Oh Bah non, mais Dragon Alpha, tu Alors, as fumé! Oui, mais, je... <rire> mais putain! Dragon Alpha! <rire> t'inquiète, t'inquiète sur ce là! Ah oui! <rire> Non, alors attends, faut bien choper le timing. Putain. Mais c'est quoi cette merde Oh C'est bon Ah mais oui Ah <rire> Mais fils de pute Suis suis les, suis les trucs en fait hein. Mais suivre quoi bah, dès que le range disparaît, t'avances. Hey ah ouais. Ça marche bien, Dragon Alpha, c'est bien Mais attends, j'ai réussi, donc ferme-la <rire> <rire> <rire> J'aime bien, il tente le tout pour le tout. <rire> Allez, purée eh, C'était plus facile avant. Oui. Mais arrête euh... Bon allez frères c'est trop... Ah mais c'est facile oui. C'est... C'est vraiment le 1, 2, 3 Mais... En fait dès qu'il dès, dès qu disparaît faut que ça avance dessus. Mais ouais mais direct. putain j'ai une trop ah, grosse non, bite non, putain, je... <rire> Oh non oh, Putain j'en suis <rire> tout. D'accord. Et alors C'est quoi dedans Y'a rien Mais attends, mais c'est complètement con Je suis... Je suis vraiment une chiasse. Ah ouais Ah ouais, mais putain Ah Voilà, c'est bon, Chiro. Ah bah... Mais putain On a le temps de rien faire Tu t'as juste à sauter, hein. <rire> <rire> voilà. ah oui, c'est facile! Ah oui! Hop, ça dégage! <rire> oh. <rire> je m'en doutais, je m'en doutais, je m'en doutais! Elle est où, ouais, Anaïs? Ah! <rire> ah! Après, <rire> bon, il y avait des trucs qui étaient marrants, mais il y ouais. avait certains qui étaient un peu plus chiants que d'autres. Ouais. Après, il y en avait certains qui étaient un peu plus chiants que d'autres parce que certaines personnes <rire> n'arrêtaient pas de faire chier. Genre qui? genre deux personnes non non <rire> qu'une seule personne <rire> oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh non alors là oh t'as qu'à regarder le dernier épisode hein. <rire> puis moi je l'ai vécu mais hein. il <rire> <rire> oh, est Cyrus <rire> bah <oui. rire> oh c'est Wrecking Ball mais oui oh là là oh il nous sauve Incroyable! Wow. Ah là, je suis sûr que j'ai les copyrights! Ah oui, parce que là, <rire> c'était tellement accurate! <rire> là, vraiment, c'était. Je pensais que c'était l'original, quoi! Ah, tu m'étonnes! Putain, c'est la dernière laine! OMZ, on va pouvoir passer au boss! Ah ouais! OMZ! OMZ! Aïe! OMG serve, bien sûr! Oh! Haha, -ha, et ouais! Et oui! Escape complete! Et maintenant, c'est parti. Mais on est euh... sûr Ah bah oui oui oui, oui, oui, oui, oui. On avait regardé l'autre fois que c'est du coup ça ouvert ouvre oui. tout. Je ah. vous attends. Ça y est, tout est ouvert. Au moins on a plus de chances de gagner avec Anaïs qu'avec. <rire> il y en a certains il déjà qu'ils nous répondent. <rire> mais mais, eh, par contre, vraiment, il répond pas, il que... répond plus, hein. Non, mais non. Non, c'est dingue ça quand même. Voilà. Pourquoi y a Steve Oh Bah... Oh, <rire> oh là Ça va mon Il a tourné... Oh. <rire> oh non Non, non, Tu peux pas D'accord Petit le... bip Ok, merci <rire> Ok, il a besoin d'une pickaxe Ah Pornueux. Pour casser la, le, le caillou débile Donc le boss, ça, ça va est... être une pioche Une débile <rire> Bah, je suppose qu'il faut qu'on lui en mette, tu en fasses fasse une Qu'on lui en mette une tu vois <rire> on lui met une pioche <rire> <rire> On les nommait où Oui. oui. Tu veux le cul. Alors. Mais, tu... oh, mais comment tu veux qu'on la fasse On peut rien casser, gros con. Là, il soit patiente, regarde. Là, il va dire Arbeit, Martfry. Ah, moi Guénal Vous avez rien dans le camp non Bah non. Bah <rire> non. Mais pourquoi il donne qu'un truc euh... Parce que c'est toi qui dois travailler Parce que tu dois travailler Non mais t'inquiète, j'ai déjà travaillé jusqu'à mes 61. Eh <rire> oui, mais le travail est libérateur. Ah ouais, j'avoue. <rire> Moi j'ai replancé une pousse d'arbre, hein, voilà. Ah c'est cool. Ah bah Ça voilà, tu dire. peux de nouveau recouper, vas-y allez. Arbite <rire> Y'a une table de craft déjà C'est une machine à cobble le truc ou quoi là Ou On fait un skyblock C'est une ferme automatique Oh venez on fait un skyblock Papa avoir un peu de bois pour faire des sticks pour lui Je t'en ai donné Non j'ai rien, ah merci dans ton inventaire t'en avais rien. Oui non mais il était... Mon corps a pris du temps à récupérer le bois Waouh OMD, cool Paf Il va libérer ah. un monstre Hein Bah à tous les coups ah. il va nous dire Tapez la saune Ah Pourquoi la pierre est. est Parce vivante. que les cailloux sont nos ennemis. C'est ce que je disais en cours. <rire> voilà. Oh Bien putain, fun. mais il sert d'assister ou quoi ce il jour. va te faire foutre déjà à cause de toi et on a mal. Et eh ben ah. voilà. Ah Apocalypse. Ah, vu. Tiens, Merci, j'ai rien. Oh putain, c'est Anaïs qui t'a pris ta pelle! C'est une épée, je pense. Tiens, t'appelles! <rire> oh, Merci, j'arrive pas à la prendre! Mais pourquoi? Allez, oh, putain, là! Bon, bah, je fais tout à la pioche. Oh! Ah oh. ouais! Oh, par contre, je suis tellement bas là en vie! J'ai compris, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Regardez les enfants, la moralité d'histoire. Oh, il mais, <rire> <mon merde. rire> mais non, mais moi j'apprends aux enfants. Hop là. Voilà, j'arrive, <rire> je suis utile. Allez, attention Attention Les ballons. Ah. Oh, trop mignon les cochons. Mais pourquoi on n'arrive pas à le taper aussi il Faut Parce tuer les cochons. Faut tuer les cochons avant. Oh <rire> trop millions les cochons <rire> Et comment vous savez tout ça Bah parce qu'on l'a tapé et qu'on essaye oh, aussi D'accord Bon bah facile <rire> le boss en vrai et, et... Bon euh, là je qu'on est en train de le démonter Et voilà fin du jeu merci voilà. beaucoup Ouais Non mais stop c'est bon oh du fer <rire> Aïe aïe aïe arrête Attends, il est en train de me démonter <rire> Ah mais hey, durant toute la série, toutes les phases de drago c'est incroyable hein. <rire> Je vais faire un montage salas ça va finir sur une autre plateforme Moi hein. <rire> bon, ouais. je vais commencer à le faire euh, charbonner hein. Tiens Ah bien vu tiens je te donne... charbonne Attention Ah mais en plus oh, on bon, a bon, l'abri dans la maison What il rentre dans la maison le fer Quoi il rentre dans la maison le fer! Il est rentré dans la maison je... le fer! Oui, oui, oui, oui! Non, ah, mais je sais pas, tu comprends pas! Euh... Bah attends, j'ai rien dit! Euh... Ah, ok, bah. bah vrai, voilà. parce que j'ai rien dit que ça veut dire que je comprenais pas! Bah, moi quand je comprends pas, je dis rien! <rire> <rire> bah écoute, hein! excuse moi hein. Hop, c'est pour moi ça! C'est pourquoi en fait le fer? Bah, pour faire bah, un stop! Pour stuff. faire une pioche en fer! Ah, il faut faire ah, une puis, pioche en fer! Ouais, bah bah c'est ce qu'il demande, le... regardez ce qu'il demande Ah moi oui, oui, j'aurais fait mais un mais stuff c'est bon, euh, j'ai... Non de dieu... Ça, du coup, on... depuis tout à l'heure on se fait chier un en peu. Mais fait. il vaudrait mieux se faire un stuff, non Tu veux, tu veux qu'on se fasse un bah, stuff ah, on a... Bah on a assez de fer pour se faire un stuff, oui mais... Ah bah voilà Oh Pardon Tu sais que t'as la même tête qu'un lingot de fer, Naïs C'est vrai Merci. Mais franchement, <rire> à s'y méprendre, on dirait que t'as un lingot de fer Viens là, le oui. lingot de fer qui court <rire> Ah c'est chouette Oh, Attends, il est malade, regardez, vais... il est malade! Il est la jupe. Non. Adolphe. Bon, maintenant, on va faire un saut. Il y a une vache qui va pop, hein, c'est ça? Ah ouais, mais t'es visionnaire de zinzin. Ah oui, mais bah putain, mais Anaïs, elle connaît le jeu en fait. <rire> bah ben non, ah, il est malade, c'est logique qu'il lui faut du lait. Ah bon? C'est vrai. Fat. Alors, moi, quand je suis malade, je prends pas Merci. de lait. hein. Je... Mais oui, c'est Mike? Moi, je... Ah, d'accord! <rire> Ouais ouais oh, Sérieux <rire> Je viens de faire un saut pour que tu passes un autre saut. Ah ouais C'est un saut magique. Ouais oh, il est content. Ah La vache Allez hey, maintenant. La vache La vache Oh, Ah merci Top ça, hey, ça oh, oh le boss. OMC ça va être la la Wither Vache <rire> Oh, ah, Armou! Ar ok, donc, okay, okay, okay, okay, okay, okay, well, c'est du. J'approuve ce nom. <rire> ah putain, mais vraiment, il a <rire> un <t 'es> <rire> <rire> Ah, je rigolais, je rigolais. Je sais. Oh, faut lui renvoyer! Ah, oh, moi, ouais, tu peux lui renvoyer! Eh ouais. Mais en fait, c'est ce que j'ai essayé, mais j'ai rien Eh ouais, regardez encore une fois, fois c'est moi <rire> le boss. Hein. Ah ouais, putain. Mais en fait, j'ai essayé, mais ça marchait. Eh ouais, mais voilà. Oh, c'est parce que j'ai pas réussi, à tout point. Et ouais, monsieur, dame. Oh, oh c'est bon oh là ça. L'homme de la situation. Eh, hey, les girls. Mais non, mais non, mais. Putain. Ah. Aïe. Mais. Qu'est-ce que vous faites Et dans ça. ma voiture Attention, déjà, une grenade. <rire> ai ah. attention, quoi Oh, putain. Oh, <rire> oui. Bon. GG. 1. Merci. 2. Merci. Ah non Non, <rire> si. Wouah Wouah En vrai c'est.. Je... C'est cool comme petit effet. Ouais, c'est sympa. Ah hein. c'est marrant. Pourquoi <rire> nous on est allé dedans Player Smash, smashbox, fun Aïe. Super. Oh, il a relancé là-bas, putain. Oh putain. Ah d'accord. Ah c'est rigolo quoi. Il a lancé quoi <rire> Bah la pioche. Ah. D'accord. Il suit pas. Hein. Bah non mais ça sert à quoi la pioche On en ce moment là Et bon, tu bah, regarde, Mais tu l'as chopé. regarde. parce qu'il nous a demandé de taquer le truc. Ah putain d'accord. Bah. <rire> J'adore comme je sers à beaucoup de choses là. Mmh, bah, ouais, là ouf. Oh putain <rire> T'as de la chance, hein Parce que l'organe alpha, c'est pas cool ce que t'as fait, Anaïs. Ah, <rire> oh, c'est chouette Ah, désolé, Anaïs, excuse-la, hein. <rire> <rire> non, mais je l'excuse, hein WMZ <rire> le, le poulet Ouais, on va se faire exploser le fiac, là, non Je sens où, ouais. Oh non, le poulet The big Attends. giant boobs ah ouais, regarde y a une... Y a... Non, boots <rire> oh, les boots <rire> Les gros... Les gros ins, le <rire> Les gros ins, non C'est les gros yep. <rire> C'est les gros yep, le Tabarnak, prends-moi l'orteil, <rire> lèche-moi <à> l'orteil <rire> <rire> Oh a gagné 100$ OMG, moi aussi oh, j'ai gagné 100$ oh, C'est mon yep. Bah non ça mais c'est lui qui les a gagnés. Ah C'est même moi pas lui mais... d'accord Oh, oh Dragon tu plus suis plus vraiment plus pas, pas hein ah. <rire> Quoi Ouais Voilà. Mais attends c'était pas le boss final prêts ça Je sais. Bah je sais pas Vas-y mets la noire ah. Non attends attends c'est toi C'est la plus grosse c'est la noire <rire> <rire> J'aurais dû... pas dû la lui donner Ah Non, c'était pas la dernière, hein. Waouh Post-battle ah, complète voilà. Ah non, on a fini le jeu Et du coup ah. Il fait noir. Ah. veut <rire> faire tout noir <rire> ah. ah, ah, il fait genre. Ah, ah. ah. Oula, Oula. Oui Oh là là, putain, le, oui ch le changement climatique, là Eh hein mais oui, il mais n'y a plus, rien ne va plus. Ah euh... oh, y'a de la musique Ouais, monsieur, il y a de la zik. Bah, c'est qu'on a fini, et où le générique de fin Y'a même pas de dialogue a... C'est bizarre non ça Bah oui on a tous les achievements hein les amis hein. Ça y est Nous avons enfin fini une marbre diversity <rire> <rire> Mais non on avait oh déjà fini la première oh Hein Hein Oh Ah bah oui Bah oui attends on est... <rire> ah voilà <rire> Jesus Christ <rire> Jesus oh. fucking shit. Nous oh là ascendons. Là là. Incroyable. Je suis ému. On va quoi partout Je sais pas. On monte ah et on voit. Euh... Dis rien. Attends. Dis rien. On arrive. C'est bon. Ah. Oh, nous sommes dans les cieux. What oh. C'est la base de Nico sur Madventure. <rire> C'est ah, marrant euh, ça, c'est que c'est pas fini. Bah ouais. allez euh, Je l'ai lancé, ça marche pas Ah vous savez pas viser <rire> suis. C'est toi qui sais pas viser Mais non moi, je... mais fais... arrête de m'accuser, moi j'ai réussi en premier. Aucun complexe. <rire> ah là. Salut, hola. Oh OMG. Roblox. Oh, regarde C'est le. <rire> Ah oui euh, le, concombre. le concombre <rire> ah, ah oui Ah euh, Oups Ah bah, bah <rire> voilà, il bah, n'y a plus de concombre. Hein. Bon bah. De toute façon, j'ai toujours préféré ah les ah, patates. Tu... Tu... T'es bah. en train de me dire que là, c'est une rétrospective de tout. Oh, non, p... je me souviens bien, ouais, de ça Oh, c'est incroyable <rire> Aïe, aïe, aïe, j'ai suffoque ah bah ça tombe bien avec Anaïs du coup euh, ouais Ah c'est rigolo quoi <rire> C'est vrai qu'elle était tellement bien cette meuf Mais tu vois c'est enfin, ça, c'est ça ce que je comprends pas C'est que ça, li ah. littéralement ce qu'on avait fait ce niveau là ça aurait pu être le truc de boss Oui Il y Il avait quelque chose à faire là dedans Bah non tu... tu... oh. euh, là Bon bah on va rentrer hein. On voit bien là dedans Elle se fait exploser, <rire> visiblement <rire> T'inquiète je gère Bon, après, ça va parce que tu one-shot les mobs donc. Euh... Ouais. C'est vrai que c'est pas, euh, pas trop compliqué. C'est quoi ça C'est Putain, c'est dingue. Oh Oh, oh Ouais, l'aime yellow shirt. Moi, bah, je trouve que la fin était plus facile que les épreuves qu'on a faites, quoi, c'est marrant. Euh, que euh, la reine, là Ouais. Surtout la raid. Hein. Ah, ça, c'était le... Oui, le quiz. Oui, c'était le quiz. Par contre attendez, vous aussi vous avez les blocs orange et noir Oui Bizarre. Enfin, euh, pas orange mais euh... Ouais, euh, ouais. non, ouais. pas... non c'est peut exprès. Ah ok. Euh, quelle était la première question Je crois que c'était... Oui, c'est... Q Q quoi Ah... C'était pas ça <rire> Regarde la réponse, peut-être que tu devrais arrêter de... <rire> ah, yes. Adorable. contre ah. euh... Je... Je... C'est chiant. Je crois, que, je crois que ça c'est pas normal ça. Si vous voulez mon avis. En fait, il, il a dit oui, faut que tu faut ah. que tu t'arrêtes et que tu penses. Du coup, c'est yes, voilà. D'accord. <rire> ah putain, c'est marrant. Ah, c'était les, les, les voiles. Drop, là. Non, non. Si, oh. regarde, t'as le bateau. Regarde, t'as le train là. Ça te rappelle rien le train Ah oui, ça faisait partie du même truc. Non mais je mais me souviens pas. pas. Non, c'était pas, pas le dropper, c'était le, le truc de parcours. Oui, avec les voiles où il fallait sauter sur les voiles. Oui, et le train où il fallait grimper et tout. Voilà. Bah oh, yes, la voilà, toute première épreuve en fait, je crois, non Ah oui, c'est le truc avec le... Bah c'est le dropper. C'est le dropper, là. Ah ouais Mais non, c'est pas le dropper, c'était nos énigmes, Dragon Alpha. Souviens-toi! Mais oui, souviens-toi! Ah, mais oui! C'était les questions! Oui! On oui, était juste vrai. tous les deux! C'est vrai! Et euh, Anaïs est venue nous rejoindre à la fin! Euh. Oui! Si, non, si. pas du tout! Si. Anaïs nous a rejoint après les quiz! Ah, mais oui! Non, c'est vrai qu'elle nous, a... nous a rejoint! Euh... T'as que... quel âge de nouveau là? Parce que ça m'inquiète! trivial. <rire> là, il y a votre truc où il faut faire boing boing sur les banners! Oui! <rire> Ouais, le verre est dedans oh Le verre est dedans, il faut pas que d'eau dents Putain Ok... Oh, ça me transcende Oh, ça me transcende Putain Non mais ce verre, je vais le goûter, hein C'est bon Ok, c'est oui. bon Aïe On a un orange ici Un orange Tu as, as, as, as ah. l'allusion Les gars, j'ai le noir et le blanc qui font que de la merde Oui, je sais, bonne chance bah, du coup, t'as mis le blanc là-dedans Mais non, j'ai mis le noir. Mais non, il est blanc. Le noir, il te suit. Mais non. Mais. Mais il est blanc, lui Oh, ils sont débiles Ils ont inversé ils les couleurs aussi. Mais non Mais, Mais c'était bon avant Ok, j'ai mis euh, tout, tout ce que je pouvais, euh, sont dans les bonnes cases. Oh, et puis t'as rentré le noir dans le vert. Non, <rire> moi, j'ai rien fait. <rire> bah, si, parce qu'il te suit. Bah, oui. Bah, voilà. Oh, non. Et bah, voilà. Mais le blanc, il va là-bas Qu'est-ce que tu prends, le blanc mais il vient tout seul Mais tu l'as tapé Mais putain C'est de la merde ce jeu Mais putain Non Voilà Voilà Mais putain Mais Mais viens là Il va là Il va là Il va là J'arrive J'arrive Ça fait 4 fois qu'on lui dit Putain merde Mais vous savez pas parler convenablement Je vais te gommer Pourquoi le violet il est là Eh voilà Vous avez encore fait de la merde le violet ah, mais on cherchait le violette tout à l'heure, non Ah, bah voilà Ok, c'est bon, bah j'ai la gros, je l'amène. Ouais, il y va tout là-bas. T'es grossophobe <rire> Ah, je sais. <rire> <rire> Bien joué, les filles, vous êtes trop fortes. Oh putain. Heureusement que j'étais bon. là. Hein. Bah Si c'était pour les tuer à la fin, ouais, franchement, ils auraient pu quand le garder. Même, euh, hein. Ouais, ça exagère rien. Ils auraient pu bien aller sur Tout sais. ça pour aller sur l'île suivante quoi, c'est complètement con. Oui. <rire> Cumaniette. Ok vraiment un Bon sac. maintenant c'est l'île des boss Oh euh oh, oh Oh regardez <rire> Oui, nous regardons Bah vous avez vu le oh Le tableau à droite On se fait acclamer, bon. regardez Vous voyez pas le. Vous voyez pas le compteur de kill De mort Où ça alors Ganapha elle, elle voit pas le compteur de mort Ah putain oui d'accord ah, je regardais sur les portes et tout mais... Ah mais d'accord <rire> C'est bien Mais vous venez pas Vous vous venez pas ça, On arrive on arrive Mais on regardait les compteurs de vrai, mort Ça va t'es pas genre trop mort Eh c'est pas normal ça d'ailleurs C'est fou moi je suis parti deux épisodes et je suis toujours en top kill Mais grave Et attends Créo il a fait genre 13 kills c'est une blague Bah ouais mais t's... enfin nous les. On a fait beaucoup de kills parce que la reine aussi hein Ah mais oui putain je suis con Et lui il était pas là pour la reine Ouais non j'ai fait qu En qu'il qu'il est mort quand même beaucoup de fois Ouais, ouais. Pour le peu d'épisodes qu'il a fait Oh on est des héros Sauf que. Ah qu il héro. a un dernier cadeau pour nous Ah c'est un demi héros Cadeau <rire> Cadeau Cadeau Cadeau Oh bah c'est surtout pas la reine hein Oh la musique Alors qu'est-ce on a préféré alors attends. bah je sais pas. Euh, moi pour moi c'était le. Dro enfin le dropper c'est dommage parce qu'il était pas assez exploité pour moi. Ah. What? Quoi? Bah ok. Si je veux que je... oh, hey, You finally awake! <rire> ah. Oui j'ai avec de la dirt, oui oui. Bah il était vachement long ce rêve quand même. Ah oh, putain, c'était un rêve Bah oui C'est là qu'on a commencé. Oui bah oui. oui. Et là on recommence l'aventure pour de vrai. Allez, on va couper du bois Chiche Attends, <rire> je... Ah bah non, parce que regarde, c'est fermé là-bas. Ah scary dream last night, so <rire> like you you were falling... Ah oui, d'accord. <rire> Trop marrant. Eh Salut. Euh... Chose, là ok. Bah Naïs elle est partie, elle fait déjà le... l'Ender Dragon là. Hein. <rire> D'accord. Ah, elle s'est fait un nouveau pote. <rire> il, est, il est cuisinier, alors je l'aime bien. Ah. <rire> On ouais, je... droite ou gauche Ouais. Mmh. Moi j'aime bien prendre les chemins toujours à gauche, mais enfin, là je... à droite ça me parle plus quand même. Ouais, tout le monde s'en fout, il parle, mais tout le monde s'en fout s'en fout, nous on avance. Bon, on peut le lire pendant qu'on avance. <rire> <rire> Surtout que c'est pour nous dire qu'il voulait juste refaire un terrain de golf, quoi. D'accord. et toi tu suces des chibres, c'est ça Ah ouais. Mais tout le monde se fout de notre gueule, en plus, vous avez vu Oui. oui. Ah, c'est un parking, mais non, mais on veut pas partir, si bah, oh. allez, c'est parti, nous rentrâmes. Allez. Oh bah voilà. C'est pas une fondue. J'ai juste Assis. vu vos têtes. Ah si. OMZ D orange, D, I jaune, vert vert, vert vert V, vert, V vert, vert, vert. E <rire> <rire> rose, rouge, R, r euh, bleu, Sian, <rire> S I bleu, T rouge. Oh waouh Oh putain, y a une cinématique <rire> Oh la classe donc bravo à Adam pour l'esthétique de la construction maître Bravo En vrai il y a quand même sacré boulot hein, C'est ah, oui. tout le géré, Franchement, bravo, géré hein. un build comme euh... C'est vraiment bien fait On a The One Kwajush Qui a été euh, le campeur et euh, l'île du construction monument Bravo à lui On applaudit aussi Et c'est pas tout puisque derrière tout ça Il y avait quand même Oh Noodlore oh bien sûr qui euh, a été bien sûr le constructeur du bateau pirate. Il bon, n'y a pas de plus de vannes parce que c'est facile. Bravo. Oui. Bravo Noodlore. Bravo Noodlore clap clap. Franchement c'est super bien fait. Oh on a Colfusion Fusion qui a fait euh, l'échappatoire de, du design de la branche. <rire> <rire> Incroyable. Et il avait pas froid aux yeux le con. Hein. Magnifique. Non, <rire> j'avoue. Waouh <rire> les élitras. Ouais, Webzé les Elytras. C'est beau, c'est beau, et merci au MGCR parce que ça fonctionne bien. Ah, et Render XR Ah bah c'est lui qui a fait les Eytra, voilà. Alors si oh, vous entendez, vous, lui, entendu, vous très allez vous endormir drôlé, sur alors. la cinématique ou ça se passe comment, là Non, mais elle Alpha, à elle. la fin, elle va, elle va dormir. <rire> oh <rire> Oh, ça va... Ah, Bricht Mour, oh, voilà. qui a été le parcours et le lâcheur de la course construction. <rire> le lâcheur. <rire> Drop de Mike. Hola, C'est un trou à rats là Comment t'es Yana C'est la survie Ah, Qwerty Therapy Qui a fait la perle Qwerty Therapy Ah merde J'avais mal lu Therapy La tarte Oh Où Les énigmes Merci Gigarbov pour ça d'ailleurs Ah non c'est le boss battle, bah pas merci à toi du coup L'animation la, elle, elle était ah chouette ben Elle est chouette l'animation Oui Ah oui l'animation de Adolphe, oui, oui elle était bien faite oh, je... Bravo à lui <rire> Ah tu C'est un chic type c'est lui qui a tout fait Mais bon c'est le directeur voilà C'est le programmeur voilà, on... de la map C'est à dire qu'il a programmé la map Merci Captain Objective et... Oh c'est beau ça, putain on a réussi les girls, bravo créo, merci Créo aussi, on n'oublie pas Créo. Merci Créo hein, d'avoir fait une petite apparence, une petite apparition <rire> Une apparition. Tu m'a remplacé quand je pouvais pas venir donc euh, voilà Voilà. <rire> ouais, je suis mort. Eh c'est beau Oh ah, c'est chouette Merci pour avoir doué Pour <rire> bon, moi c'était quand même fun. Ah, ouais, c'était sympa. Oui. Hein. oui. Ça, ça bien par fond, là, ma partaine, euh, je à bien un glide. Je suis chier la gueule. Hein. Ah oui, était, oui, tout à fait. C'était terrible. Tout à fait. Donc pour moi, c'était la pire. Vous avez vu, il y a un diamant caché en bas à gauche. Ah putain, en fait, on peut bouger. <rire> on peut ah bouger merde. caméra <rire> <rire> Oh les débiles. Ah. Ah. Ah. Bah attends pour nous. Oh. Et on se réveille une troisième oh. fois. Ouais, bon. Ah mais non. On recommence. Ok, épisode 1 Anaïs, on recommence. Allez. Salut à tous, ah. aujourd'hui ah. on fait ah. la même diversité. Eh <rire> <rire> <rire> hey, mais c'est trop bien fait le fait que ça y réinitialise tout, ils sont trop chauds. Un, un, voilà. un, un mot Anaïs Euh... Mot. Oh mais <rire> pas très réactif quand même. Hein. <rire> T'as gagné Alpha un mot Mot. Ok un mot? J'ai refait mes lacets, je me suis barré. La quiche t'en est pas dans le porte-monnaie. Je l'ai coffré en secret, tu connais. J'ai pris la Gova et j'ai tracé. Dans un pays où t'as même pas idée. Un monde où la tristesse est inconnue. Où les larmes n'existent plus. J'avoue, je me sens tout.